Chers traders et investisseurs, vendredi 18 octobre, bonjour. Alors après cette interruption d'hier due au Brexit, il ne servait à rien d'intervenir, nous reprenons notre analyse quotidienne. Nous avons donc atteint nos objectifs sur le DAX que nous avions donné en début de semaine et nous nous y maintenons. Donc nous gardons une impression positive sur ces marchés. Mais nous ne recommandons surtout pas maintenant de reprendre une position ou de garder sa position, euh, surtout à la veille du vote au Parlement britannique sur le Brexit. Tout peut se produire, donc il faut indubitablement rester en dehors des marchés ce week-end, en tout cas en swing trading et bien évidemment en day trading. Il fera jour lundi. Donc prudence, prudence. Voilà. Patience et longueur de temps. Dans ce contexte, ce matin, nous avons fait une très belle matinée. Nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés de trois médailles. Ce fut limpide et parfait. Parfait. Attention, les résultats des sociétés américaines qui sortent quotidiennement peuvent influencer la session de l'après-midi américaine, nous verrons bien. Donc nous vous souhaitons à tous de bons trades, une très bonne journée et à lundi, un bon week-end.